Voilà donc, nous sommes sur la page de connexion, avec un bouton validé, qui est très bien, mais pour l'instant, il ne fait rien. En général, quand on se connecte sur un site, il y a deux possibilités. Soit la connexion se passe bien, et à ce moment-là, on va passer sur une page, par exemple, de votre compte ou quelque chose comme ça. Soit ça se passe mal, et à ce moment-là, ben, on va vous afficher un message euh, que, qui dit que ça se passe mal, et on vous demande de remettre l'identifiant. Alors, comment on va faire pour faire ça ben, Voyons voir. Donc, voici notre bouton, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des interactions. Les interactions, ce sera toujours sur « Cliquer ». Et je vais ajouter un cas de figure que je vais appeler identifiant correct. Et qu'est-ce que je vais faire dans ce cas de figure Eh bien, je vais ouvrir un lien sur la page 2. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, si les identifiants ne sont pas corrects, on va ajouter un nouveau cas. On appellera Mauvais identifiant ». On ouvre un lien. Et on va aller cette fois-ci sur la page 3. Alors, j'ai déjà configuré la page 2 et la page 3. Euh, ils sont complètement bidons, il y a juste de quoi les distinguer. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on essaye de faire marcher ça. On clique sur le bouton et cette fois-ci, vous avez le choix entre le cas de figure où les identifiants sont corrects et le cas de figure où ils sont mauvais. Si je clique sur... Correct, et vous voyez je suis sur la page 2 si je reviens et je clique sur mauvais alors je suis sur la page 3 formidable n'est ce pas mais vous allez me dire c'est pas vraiment ça qu'on veut on veut si le résultat est mauvais passer sur, euh, le, enfin, rester sur la même page mais afficher un message comme quoi euh, les identifiants sont mauvais. Eh bien, on verra ça dans le prochain enregistrement.